Je m'attendais euh, à avoir quasiment tout le temps à distance. Euh, puis du coup, bah, j'ai fait des trucs que ces vacances, si vous voulez des chips de pommes de maison, allez-y, faites-vous plaisir, c'est un peu là pour ça. Euh, donc, euh, l'idée euh, sur ce séminaire, c'est de vous raconter un petit peu, pas uniquement des choses que je fais, mais bien des choses que fait le projet OpenBSD en général. Parce que euh, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a relativement peu de. Comment dire de compétences système à proprement parler sur ce genre de sujet. Et puis il y a des choses, en fait, en, en compilant cette anthologie, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs où c'était pas forcément tout à un seul endroit, donc ça a même du sens de le faire en règle générale. Euh, donc c'est pas tout à fait une présentation académique, par contre, il y a, vous avez quand même la bibliothèque entre guillemets, vous avez euh, l'essentiel de ce que je raconte a été décrit à un moment ou à un autre sur. Le site d'OpenBSD euh, à proprement parler. A savoir que si vous allez sur events.html, euh, la plupart de ce que je vais dire euh, est décrit un petit peu plus en langage et en, en, en, en travers. En fait. Ça va être un peu rapide pour certaines de techniques. Par, exemple, donc, par contre, je peux pas aller sur la belle fenêtre. Donc, euh, donc, globalement, OpenBSD à euh, proprement parler, c'est un OS qui a 25 ans. Euh, initialement, ça se positionnait comme un loyer généraliste euh, orienté Sécu euh, pour tout un ensemble de raisons, en particulier euh, le financement de la fondation et compagnie. On s'est un petit peu repositionné euh, comme labo expérimental. C'est aussi un peu en partie lié au fait qu'on n'a pas forcément les forces vives pour pouvoir faire euh, enfin, semblant de maintenir 250 archives comme le PSD, par exemple. Et euh, explicitement, on va parfois un petit peu plus loin euh, en termes de sécu que les autres, ce qui occasionne plein de petits soucis. Euh, donc, la caractéristique principale d'OpenBSD dans ce contexte-là, c'est que très souvent, vous allez voir dans des papiers des techniques de sécu qui sont euh, euh, testées euh, en théorie. Vous avez une preuve de concept euh, rapide du genre, ah, si je fais ça, eh il y a telle attaque qui ne marche plus. Et puis, bah, assez souvent, les gens qui font ça, ils se rendent là. -là. Donc c'est un petit peu dommage, parce que quand vous essayez de faire un truc, euh, fondamentalement l'appli sur, euh, sur lequel vous allez déployer, ça marche. Mais quand vous essayez de le mettre euh, en pratique euh, dans tous les cas de figure, bah, généralement vous avez euh, la terre entière qui explose, en particulier votre ordi. Parce qu'il y a plein de petits détails à gérer, et c'est un petit peu là-dessus euh, où on bosse, en fait. Donc, euh, une des particularités typiquement par rapport à des choses comme GR Security ou SE Linux, mon Linux, c'est que l'immense majorité des mesures de dans Open sont non débrayables. Vous avez le truc qui est en place une bonne fois pour tout dans le système, et euh, globalement, à part tout recomplier par vous-même et parfois en faisant des changements de code, euh, ben non, euh, vous mangez les mesures de en question. Donc, s'il y a un truc qui pète, qui ne marche pas, ben, il n'y a pas le choix, il faudra réparer, il faudra faire marcher. Euh, c'est euh, là-dessus que j'ai mis la plupart de mes contributions. Savoir que globalement, en général, quand c'est un truc qui casse, c'est très souvent chez moi que ça finit. C'est pas toujours moi qui les corrige tous, mais euh, au fil des années, j'ai fui pas mal de place. Euh, un exemple assez classique, euh, les canaries. Donc là, j'ai choisi euh, un vieux truc, euh, explicitement, parce qu'après, je vous montrerai les canaries modernes quand ils arrivent dans ton gaz. Euh, alors euh, là c'est là où je suis un petit peu grand écart parce que parmi euh, les gens que j'ai là et à distance je ne sais pas qui connaît euh, les techniques de Canari ou pas, si vous voyez de quoi je parle. Donc on va expliquer. Euh, bon, euh, le fonctionnement de la mémoire euh, dans un langage traditionnel, j'en sais, vous connaissez à peu près, ça oui, j'espère. Donc typiquement, euh, vous avez comme particularité qu'on va stocker toutes les enfin beaucoup de choses sur la pile, toutes les variables locales typiquement. Et il y a des tableaux sur la pile. Donc quand vous êtes dans un langage comme C, C ⁇ si vous avez un index qui dépasse du tableau, bah, généralement vous êtes un petit peu embêté parce que vous êtes en train d'écraser des trucs dans la pile. Donc la technique qui date pour le coup de fin 90, début des années 2000, consiste à dire, ben bah, voilà, on va déposer sur la pile une valeur spécifique à l'entrée de chaque fonction. Donc, on va demander au compilot de générer un prologue spécifique qui va nous déposer la valeur en question sur la pile. Et euh, dans l'épilogue de la fonction, on va vérifier que la valeur a pas bougé. Donc, vous avez bon, votre setup. Je sais plus si euh, le truc suivant je vais le voir. Je vais pas de dessin. Euh, donc le pourlog là, il est ici en fait. Donc ça c'est votre début de fonction. Et vous avez ce bout de code spécifique qui dit euh, OK en fait, on va prendre une certaine valeur aléatoire, on va la rajouter sur la pile, on va donc décaler le pointeur de pile, juste après euh, l'endroit où on a réservé notre tableau, où on a réservé nos variable locale, ce qui fait que si d'aventure vous débordez de votre tableau, en général vous allez déborder octet par octet, donc vous allez commencer par euh, exploser le canari, et sur votre fin de fonction, donc ici, euh, cette ligne là, ligne euh, 16-17, et celle du, du transparent suivant, globalement, si la valeur du canari a changé, en sortie de fonction, on considère qu'il s'est passé quelque chose de très très louche, avec malheureux pour moi, typiquement. Et donc, on appelle une fonction exception de chambreur qui, globalement, doit faire en abord du code et qui est absolument intrapable, parce que sinon, ça présente à peu près aucun intérêt. Euh, je souligne ceci parce que c'est une différence avec Windows. il y a eu des euh, failles de sécurité sous Windows parce qu'ils ont aussi des canaries mais euh, ils sont démerdés pour rendre tout tellement configurable en termes d'exception de, de members et compagnie qu'il y a des gens qui se sont dit en fait, si je dis à exception de que le fait que le canard ait disparu, c'est pas un souci, bah, je peux continuer comme si dans a Donc, comme je disais, euh, les motives, à chaque fois qu'on déploie une mesure de sécurité, ça casse tout. Typiquement, euh, on a mis des canaries partout, ce qui est un petit peu compliqué, et euh, bah, ça a pété une autre. C'était assez drôle parce que les gars de NetBSD prétendaient qu'ils avaient mis des canaries partout, et puis on n'a pas vu passer de comics dans le windows Généralement, quand tu as un serveur X qui marche plus, c'est pas très bien en fait. C'était de mémoire un overflow dans les bitsmaps. Les trucs qui faisaient de la vidéo ont pété aussi, typiquement FFmpeg, parce qu'ils ont du code assembleur, et puis c'était votré entre le pointeur de tram et le pointeur de ping, globalement, ils étaient en train d'exploser la pile, l'inscription aussi. Et tout ce genre de choses. Euh, autre élément aussi, c'est que ben on était euh, pionniers là-dessus, c'est-à-dire que c'était pas une option standard GCC du tout à l'époque. C'est des travaux d'un certain Hector Hiroaki qui bossait chez IBM. Euh, L'extension en question s'appelait Propolis, et globalement, euh, ben, euh, comme je disais dans mon intro, il avait testé dans un contexte assez simple, donc sur une archive en particulier. Et ben, quand vous commencez à déployer ça sur GCC, sur les 7 types d'archives qu'on supportait à l'époque, euh, ben, en fait vous êtes un petit peu en train de modifier le générateur de code. Parce qu'il y avait deux, trois autres trucs, il n'y pas juste mettre le canary sur la pile, il aussi potentiellement réordonner les variables locales de manière à mettre les tableaux sur la pile, de façon à ce que le canary soit réellement des problèmes en fait. et, euh, bah, de préférence. Et le générateur de de GCC était encore plus compliqué que maintenant, et du coup, bah, ça provoquait provoqué des internal compiler errors sur telle ou telle archive. J'ai un de mes collègues qui avait essayé quelque chose qui lui restait dedans, en fait. Donc voilà, typiquement, ce que je voulais dire, c'est si vous avez ce setup-là, avec votre tableau de caractère, donc ligne 5, euh, qui est théoriquement en première variable, en fait, vous allez réordonner les choses pour que euh, votre tableau de caractères soit en dernière variable, pour que Canary soit directement. Là. Parce que c'est le truc qui peut déborder. Euh, Jusqu'ici, c'est clair, je ne vais pas trop vite, ça va Parce que je vous dis, comme je ne sais pas exactement... votre euh, niveau système, je, je préfère aller un, en faire un petit peu moins et que ce que je raconte soit euh, deuxième exemple, euh, donc sur Open, là, sur la partie userland, on a aussi un locateur mémoire très spécifique qui a été conduit par un certain Tom Urbeck, qui est un petit peu moins efficace que celui de Linux mais qui euh, récupère plein qu de bugs. Euh, donc dans ce contexte-là, on a l'idée d'avoir des, euh, des pages de garde dans notre gestion de mémoire. Donc si vous regardez comment marche une. Euh, votre gestion de mémoire virtuelle, vous avez la mémoire physique de la machine, et puis vous avez votre MMU qui fait la traduction entre les pages de mémoire pour votre processus et euh, votre mémoire physique. Donc l'idée c'est explicitement de laisser des grands leads, parce qu'en gros, votre mémoire au niveau physique, elle est allouée généralement par bloc de 4, pales, de 4 kt, pardon. Et euh, plutôt que d'allouer euh, une grosse zone continue, ce qui est, qui est ce qui se faisait préhistoriquement sur Unix, euh, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allouer des, euh, des pages séparées, on va essayer de faire des trous au milieu. Donc, un trou, essentiellement, c'est une, une zone d'adresse mémoire virtuelle sur laquelle il n'y a pas de page physique derrière. Donc, typiquement, si vous essayez de jouer avec un pointeur, que ce soit en lecture, ou écriture, dans cette zone-là, vous voulez référencer, ben, ça crache, ça fait une seculte. Donc l'idée des pages de garde, c'est après d'essayer de modifier légèrement votre allocateur mémoire, euh, de façon à lui faire faire de la randomisation et euh, dans la mesure où il y a un petit peu le choix, essayer de lui faire préférentiellement des allocations soit en, tout en début de page, soit tout en fin de page, ce qui permet donc du coup de trapper euh, deux types de bugs, qui sont les buffers <coughs> en même truc que précédemment, mais aussi les buffers en pour Parfois, euh, vous avez des, des, des bugs dans les programmes où on écrit euh, en deçà de la première masse. On dit, euh, alors c'est un subtil compromis parce que globalement vous ne pouvez pas faire ça absolument tout le temps à savoir si vous faites votre euh, PMAP de votre processus euh, en disant je vais mettre chaque page mémoire séparée les unes des autres en fait ça va coûter super cher parce que cette information de, de mes pages mémoire euh, dans l'espace mémoire de mon processus sont allouées d'une certaine façon en physique bah, fondamentalement vous êtes forcément quelque part euh, dans votre processeur euh, une table qui nous fait cette correspondance. Donc face mémoire en actuellement, bah vous avez évidemment euh, un niveau de, de coalescence euh, des diverses pages. Si vous avez plein de pages côte à côte, ça vous fait juste une entrée euh, dans les menus du processeur et c'est beaucoup plus rapide et efficace. Parce que typiquement, c'est des choses qui ont quand même tendance à rester dans le cache du CPU qui pas totalement euh, de taille infinie. Donc, il faut arriver à trouver un compromis entre euh, j'allume toute la mémoire façon pause, les échecs de garder des choses un petit peu continues, euh, de façon à continuer d'avoir des performances à peu près décentes. C'est comme pas le de la Terre. Bref. Donc, là aussi, ça a pété des trucs. Typiquement, on est en train de porter euh, <coughs> LibreOffice à l'époque. Enfin, c'était con-office. Et euh, il y avait des buffers underflow dans l'équivalent le... dans de mec dans, dans LibreOffice. Euh, cette bande de tarés, ils avaient fait un truc où ils passaient la ligne, ils essayaient de trouver un deux points en remontant la chaîne de caractère. Et puis ils s'arrêtaient au moment où ils un deux points. Donc s'il n'y a pas de deux points dans la chaîne, bah, fondamentalement, tu continues à remonter, tout le temps en mémoire, va y avoir un caractère deux points, c'est obligé. Sauf s'il n'y a plus de mémoire, bien sûr. Donc ce pas un bug. Euh... Vicieux en termes de sécurité, puisque c'est un buffer en, bio, en lecture pour le coup, mais euh, c'était quand même bien du caca. Euh, donc voilà ce que j'ai dit en entrée. Euh, très souvent, les systèmes à la GR Security, euh, c'est très très bien pour les comités, parce que normalement, ça permet de dire, par exemple, quand vous êtes dans le milieu bancaire, euh, pour votre management, que vous respectez bien tel ou tel machin, parce que vous avez bien les bonnes caches à cocher pour votre OAS. En pratique, souvent, bah, comme vous pouvez activer l'immense majorité des mesures, bah, euh, dès qu'il y a un truc qui casse, euh, bah, c'est pas grave, on va désactiver. Donc euh, au final, c'est très souvent les applications qui sont déjà les plus vulnérables et euh, les plus critiques, pour lesquelles en fait les mesures de sécurité qu'on vous a vendues sur le papier sont non déployées en trafic. Il faut être très fini par rapport à ça, méfiez-vous des gens qui vous prétendent qu'ils sont arrivés à tout corriger. C'est super chaud. Alors, une thématique récurrente dans Open, c'est euh, l'aléatoire. Alors, globalement, un des principes, c'est que si vous avez un bug euh, dans un programme, ça peut se transformer en exploit le plus souvent, donc euh, réellement euh, devenir un truc de sécurité, mais ça peut être compliqué à faire. Donc si vous rendez la tâche des pirates, euh, enfin des méchants, plus complexe, euh, ça peut être intéressant et ça s'obtient essentiellement en disant, bah, si le type il est en train d'attaquer à l'aveugle et qu'il ne sait pas exactement quoi il a à faire, ça va être plus difficile pour lui parce qu'il bah, va peut-être arriver à faire un truc qui marche sur sa machine. Mais euh, la machine qui l'attaque en prod à distance, par exemple, s'il n'a pas le même setup mémoire, euh, il va falloir qu'il essaye plein de fois. Et euh, bah, il y a des chances qu'il se fasse repérer, quelque part, ce qui est quand même très intéressant. C'est en fait euh, typiquement un dispositif qui va permettre de faire de la détection d'un projet cochiné. Avec d'autres dispositifs, systèmes, bien sûr. Donc, euh, préhistoriquement, bah, euh, on a rendu les numéros de, de process, donc les PID aléatoires. C'est une des particularités d'Open. De quand vous faites un top ou un PS sur Open, vous verrez que les numéros de process ne sont pas dans l'ordre. Vous avez quand même gardé traditionnellement euh, un, ça reste init, mais tout le reste, c'est dans des ordres le plus complet. Euh, J'ai dû faire un petit peu défaut archéologique parce que ça, c'est un truc qui date d'un an que je sois dans le projet. Ça de 97. J'ai rejoint 98. Euh, L'emplacement exact de la pile est aléatoire. Bon, ça, c'est assez facile. Hein. Vous pouvez décaler quelques octets, ça complique un petit peu la vie. Le chargement des bibliothèques partagées euh, est aussi euh, aléatoire. Alors, ça, c'est beaucoup plus merdique et ça a été très compliqué à faire marcher sur beaucoup d'archives. Parce que, assez souvent, sur les bibliothèques partagées, en fait, euh, vous avez des contraintes qui sont que, ben, on utilise du code qui est positionne position pas donc, euh, je vais encore faire un petit peu de bas niveau, je suis désolé. Mais euh, typiquement, euh, la bonne façon de faire du code vous peut charger n'importe où en mémoire, c'est de dire ben, on va faire des accès qui sont relatifs euh, à l'adresse actuelle où on est, relatifs au programme compteur de notre pic. Et euh, sur pas mal d'architectures, euh, ben, ces accès-là sont contraints. C'est-à-dire que l'instruction qui permet de faire l'accès, euh, par défaut, euh, elle a un offset qui ne permet pas de parcourir toute la mémoire. Euh, typiquement euh, pour les vieux vieux, euh, bah, sur les Spark32, c'était limité 11 à 16 bits, si je me souviens bien, le mode pic de base. Et puis vous avez éventuellement des modes euh, grands pics qui permettent d'accéder à plus de mémoire, mais évidemment qui sont plus longs, parce qu'au lieu d'avoir une seule instruction, il va falloir mettre deux ou trois instructions pour obtenir le même résultat. Et évidemment, bah, ça va aussi casser des trucs. Et puis la dernière innovation, mais là pour le coup, on a eu quand même, c'est pas que du open, on a eu pas mal d'aides. Euh, des concepteurs de compilo, c'est ce qu'on appelle le mode de paille, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir votre exécutable qui est chargé à l'adresse zéro, comme traditionnellement sur un système Unix, on le charge à contraire d'un Donc tous ces trucs-là, euh, en théorie c'est super simple, euh, en pratique c'est un immense bordel, parce que ça va vous casser le linker, ça va vous casser le compilo, ça va vous casser plein de trucs. Vous allez potentiellement soit changer les options par défaut, soit vous, vous rendre compte à un moment que vous avez un mot qui est finalement n'est pas du tout aléatoire, alors que vous pensiez que ça allait l'être. Enfin, ce genre de choses peut être assez à faux, au final. Euh, Dans les petits trucs de détails qui ont été assez rigolos, euh, typiquement, fondamentalement, euh, vous venez de casser une des interfaces traditionnelles d'UNIX euh, qui sert par exemple pour les gens qui font du hasard ou des trucs assimilés, qui est que, ben, fort logiquement, vous ne pouvez plus euh, dire, euh, ben, j'ai sauvegardé ce bout de mémoire quelque part, et puis lors d'une exécution intérieure, je voudrais charger exactement la même masse. Ça va marcher dans 99% des cas, mais dans le 20% de cas restants, ben, vous avez déjà quelque chose qui est chargé à cette adresse, si vous avez n'avez plus de reproductibilité à partir du moment où vous avez de l'aléatoire. Je sais, c'est évident dit comme ça, mais euh, en pratique, ça a des conséquences. Typiquement, on a perdu en perf initialement sur la compilation C, qui était à l'époque hyper dépendante des entêtes précompilées pour aller à une vitesse décente, vu la quantité de vomi nécessaire pour pouvoir utiliser les STL. Et tout le code qui y avait dans GCC à l'époque s'attendait à ce que Nmap à une adresse X marche. Ce qui n'était pas le cas chez nous. Vous faites votre compile et puis vous lancez Une fois de temps en temps, ça va planter. Donc on n'a pas fait d'entête précompilée, puis on Très, très, très, très fortement à insister pour que le game gcc fasse quelque chose de correct par rapport à ça, ça a pris du temps. Euh, ça, évidemment, y a, vous avez toujours ce compromis quand vous mettez d'aléatoire que bah, euh, ça devient compliqué de déboguer, parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir retrouver le bug. Si c'est dépendant d'une configuration spécifique mémoire, euh, bah, parfois ça se produit, puis d'autres fois ça ne se produit pas. Donc ça, ça nécessite surtout de faire... Euh, de faire preuve de rigueur, parce que globalement, ça veut dire que quand vous tombez sur un bug, il ben, faut absolument euh, garder précieusement le corps et puis euh, le débrouiller. Euh, puis avec un petit peu de bol, ça, ça, vous arrivez quand même à le reproduire de façon fréquente, mais pas toujours systématique. Donc c'est un petit peu chiant sur si un projet distribué, euh, dans la mesure où parfois ben, vous avez des rapports de bugs qui viennent de vos utilisateurs, et puis que ben, vous êtes désolé, vous avez du mal à le faire sur votre machine. Euh, côté aléatoire, on a aussi essayé d'utiliser au mieux l'espace mémoire 64 bits. Donc c'est un truc que vous savez peut-être pas, mais euh, quand on fait de la sécu, en général, on aime beaucoup les machines 64 bits par rapport aux machines 32 bits. Parce que globalement, euh, les pirates sont beaucoup plus amenés à jouer à la bataille navale. Ah, je vais essayer de taper sur tes adresses noires. Ah, bah c'est un coup dans l'eau, il n'y a rien à cet endroit-là sur 32 bits, euh, typiquement, vous mettez un Chrome ou Firefox, c'est bon, vous avez quasiment de la, du bon partout, c'est la fête du suite. Quand vous tombez sur quelque chose, ça sera rarement une page euh, Donc, dans l'idée, utilisez au mieux l'espace mémoire 64 bits. Et en fait, euh, bah, ça ne marche pas. Euh, parce que globalement, euh, vous avez euh, deux très gros trucs euh, qui font de la compilation de Just-In-Time, qui sont, enfin, ça ne marchait pas, je crois que ça a été plus ou moins apparu depuis. Euh, qui sont les JVM et euh, V8 pour JavaScript. Et euh, ces deux machins ont la très très bonne idée dans leur bytecode de stocker les différences de pointeurs sur 32 bits. Donc si au final votre, votre code de machine virtuelle n'est pas dans un espace contigu de 2 GoT, vous avez perdu. Vous n'avez pas le droit de le dispatcher en mémoire de manière plus violente avec des endroits qui sont écartés de plus de 2 GB. Euh, sur l'aléatoire aussi euh, fondamentalement euh, pour ceux qui ont fait un petit peu de crypto je ne vous apprendrai rien c'est hyper important d'avoir euh, une source d'aléatoire euh, dite de qualité cryptographique être capable de prendre euh, des clés euh, de façon reproductible sans que quelqu'un puisse déduire ce qui se passe euh, les endroits où les gens sont foirés ça a occasionné des troubles de sécurité assez graves Donc, typiquement euh, bah, sous si s'était tapé euh, un énorme trou où, euh, dans une des versions d'OpenSSL, ils généraient leur clé RSA avec euh, seulement 65 536 valeurs possibles. Donc ça veut dire que cette génération de machines Debian, bah, vous pouvez y rentrer comme vous voulez, parce que vous n'aviez qu'à essayer les 65 536 clés privées qui avaient été générées, et il y en avait forcément une qui marchait. C'est une de force un petit peu facile, on va dire. Euh, donc on a un truc qui s'appelle Arc Random, alors, ça, bon, c'est bêtement des questions physiques. Hein. Sur votre machine, vous avez un petit peu d'aléatoire réel. Vous gardez euh, les bits de poids faibles de tout, tout ce qui est temporel sur votre machine. Ça vous donne du poids aléatoire. Mais ça ne va pas très vite. Donc, votre pool d'entropie, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez le lancer euh, sur une deuxième fonction qui va vous démultiplier votre pool. Donc, généralement, historiquement, on utilise du RC4. Et puis, euh, il y a Bernstein et quelques autres qui ont, ont, ont, ont proposé d'autres trucs. Donc, on est passé sur notre tableau qui s'appelle Chacha pour des raisons techniques euh, un petit peu luffoques. Avec du RC4, en fait, on peut remontrer à, à la graine utilisée. Euh, donc, on est obligé de jeter les 10 premiers kiloctets générés. Donc, ça prend un certain temps. C'est ce qui est un souci qu'on pas Un des trucs innovants oui. qu'on a fait dans Open et qu'on a poussé, parce que ça aussi, on essaye de bosser avec COSIX de temps en temps c'est d'avoir un appel système, Get GetEntropy, euh, qui permet de récupérer du aléatoire. Là aussi, c'est une question de détail. Sur les OS classiques, vous avez généralement un dev random. Sauf que, bah, dev random, est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez dans votre CH route Est-ce que vous avez bien mis un dev FS, ou est-ce que vous avez bien créé vos device dans le CH shoot qui va faire tourner votre appli Et euh, bizarrement, comme par hasard, c'est très souvent les, les applis qu'on a CHROOTées sur notre OS qui ont le plus besoin de sécurité. Euh, donc là aussi c'est un truc où il faut être en mode de... échec par défaut, c'est-à-dire s'il y a quoi que ce soit qu'il faut à ce niveau-là, on n'essaie pas de continuer en mode dégradé, euh, on forme l'administrateur, chef il y a un problème, il faut vraiment que tu pourriches le Et on sauvegarde donc l'aléatoire dans le au suivant, ça, ça paraît assez logique, parce que dans les... sinon dans les premières secondes de démarrage de la machine, vous faites quoi Vous attendez que ait récupéré suffisamment de paquets réseau ou d'événements disques pour avoir de l'aléatoire ou bien, euh, bien vous démarrer directement. Euh, des choses marrantes à raconter sur le entropie parce que typiquement, euh, les gens de ne sont pas forcément très bien compris ce que ça voulait faire, et donc ils ont rajouté la possibilité à cet appel système d'échouer, dans certaines circonstances. Ah, Je n'ai pas réussi à récupérer de l'entropie, bah, c'est pas grave. Si tu veux de l'entropie, en général, mon gars, c'est pour faire de l'aléatoire de qualité cryptographique. Si tu ne l'as pas sous la main, ça ne sert à rien de continuer, euh, tu as ta machine qui est cassée. Bref. Euh, alors, ça, ça a été rendu en fait, euh, j'avais oublié un petit détail. Euh, donc, sur l'aléatoire, euh, en fait, on livre en open binaire avec euh, des packs de links, globalement. Donc, la libc, la LIP crypto La libc parce que, bah, fondamentalement, c'est là où vous avez vos appels système, donc c'est quand même une des sites privilégiés pour vos pirates. La LIP crypto euh, essentiellement parce que vous avez plein plein de compteurs de fonction, donc c'est assez facile de, de faire des trucs avec. Euh, à chaque reboot, on prend les fichiers objets, on les met dans un endroit aléatoire et on link. Et on fait la même aussi pour, euh, pour le linker dynamique. Il y a le DSO aussi relinqué, est aussi relinké, c'est ce que j'ai voulu euh, Le noyau aussi est relinké. Euh, je connais au moins une personne ici qui a eu du mal à reproduire des exploits grâce à ça, donc ça montre que ça marche pas si mal. le genre de technique. Euh, là aussi, ça a été assez drôle parce que sur un open, vous n'avez pas forcément. Euh, votre compilo. Vous pouvez très bien installer une open en mode de limité. Donc, Pour avoir ce genre de fonctionnalité, vous avez le linker. Et il a fallu entre autres faire des linker scripts qui soient capables de fabriquer un fichier avec un gap de façon aléatoire sans support du compilo. L'idée c'est exactement comme pour Py, comme pour les exécutables chargés en position quelconque. Non seulement vous voulez mettre les fichiers objets de votre noyau dans un aléatoire, mais c'est pas mal si aussi euh, la séquence de démarrage du noyau elle bouge un petit peu. Donc pour ça, il faut que vous ayez un fichier objet qui soit capable de, de vous bouger un petit peu la lance de départ du noyau. Euh, alors là, pour le coup, on a une des grosses limitations de Linux qui est que ben, si vous faites un fork, globalement vos deux process sont forcément la même cartographie mémoire. Euh, donc ça, ça va aider nos pirates. Euh, donc, là, une technique euh, de pure programmation, c'est ce qu'on appelle le, le réexec, euh, qui consiste à dire que ben, si vous avez un démon qui, par essence, va forquer de manière très régulière pour servir comme client, ben, en fait, vous allez lui donner une durée de vie assez limitée, et après cette durée de vie là, euh, vous avez le rechargement de votre process en réexécutant le programme avec exactement les mêmes paramètres, ce qui fait que vous avez une nouvelle cartographie. Minimum. Je crois que sur SSH, ça aurait quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Euh, parce que ce côté aléatoire, globalement, euh, bah fondamentalement, si vous avez quelqu'un qui est en train de jouer avec votre machine à distance, il fait de la bataille navale, quelque part. Il essaye de trouver des arts mémoire où il se passe des trucs intéressants. Donc, toutes les informations euh, qu'il peut récupérer d'une façon ou d'une autre, ça peut être un parce que vous avez un printf qui vous affiche la mauvaise valeur ou vous êtes arrivé à faire un bout d'overflow quelque part et vous récupérez un résultat qui contient un bout d'adresse mémoire, à partir de ça, il va pouvoir déduire des trucs. Donc déjà, s'il trouve des adresses dans la ça ne va pas beaucoup l'aider parce qu'il ne sait pas dans quelle ordre sont les fichiers objets. S'il trouve des adresses dans un processus donné, ça peut l'aider pendant un temps limité, il peut essayer de brûler pendant 5-6 minutes pour faire des trucs. Mais si vous avez un exec derrière, fondamentalement, il repart de zéro en fait. Les gens à distance, vous me suivez, il n'y a pas de soucis, pas de questions pour l'instant <rire> euh, on a fait aussi des trucs qui ne sont pas très POSIX ni même, euh, ni même euh, isocés, en fait, puisque rendre en théorie censé euh, avoir un comportement déterministe, mais parfait, pas chez nous. Il faut rajouter euh, un appel supplémentaire pour dire ⁇ ouais, bah, je voudrais un rendre déterministe ⁇ Et aussi euh, bah, euh, des outils comme euh, la génération de mon fichier aléatoire, la mécassante. On a des chaînes de caractères beaucoup plus longues, parce que typiquement, 6 bah, caractères c'était bien en 98, mais centaines euh, de milliers, un million de fichiers dans un Slash TMP, ça prend pas tellement de temps à explorer en fait. Euh, C'est toujours un problème de chez de la souris, à savoir que bah, les attaques progressent malheureusement, au fur et à mesure que euh, les mesures de protection euh, s'améliorent. Donc, les premières attaques, historiquement, c'était vous faites un buffer overflow sur votre pile et puis ben, vous êtes content, vous pouvez poser du code à ce moment là euh, vous pétez aussi l'adresse de retour de votre fonction et puis vous vous arrangez pour sauter sur votre code et puis vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire des appels système sans, sans problème. Euh, donc, une des grosses mesures de protection qui a été euh, déployée assez tôt chez à peu près tout le monde, ça a été de la pile dans alors, c'est imposé des soucis parce que l'architecture prédominante de l'époque ne savait pas faire ce genre de choses. Puisqu'on parle d'une époque où vous étiez essentiellement sur un tel 32 bits, et en fait, euh, bah, un tel 32 bits, euh, c'est quand même une archi bien vertic parce que les processeurs Intel, bah, vous n'avez pas de bits séparés pour, euh, euh, la... enfin à cette époque, -là, hein. euh, pour l'exécution, pour euh, pour la lecture. En fait. Typiquement, c'est lié aux atrocités que faisaient les gens de la génération d'avant avec le euh, code Donc, typiquement, bah, si votre pile est en lecture, bah, elle exécute. Donc, on a déployé un espèce de hack monde qui permet de simuler ça euh, en s'arrangeant pour qu'il y ait une trappe. Je ne plus les détails exacts. Et puis, bah, on a très très fort poussé euh, avec beaucoup d'autres gens pour que bah, les extensions pondues euh, par NB à l'époque soient déployées partout. Ils sont les premiers à avoir une bite d'exécution euh, séparée sur les pages noires. Euh, 15 ans après, on va dire, euh, dans le monde actuel, c'est plutôt un souci que l'immense majorité des machines que vous avez euh, aujourd'hui euh, vont avoir des lignes d'exécution de, et de lecture séparables. Euh, ça a évidemment cassé des trucs comme d'habitude. J'ai euh, cessé un espèce de truc qui doit être un boulot de tésard euh, qui s'est mis assez cool, et puis il y a des gens qui sont tombés amoureux du fait que c'était joli. Donc ils ont conduit un truc qui s'appelle les trampolines qui permet de mettre des fonctions dans des fonctions. Euh, c'est des clôtures dans C. Et euh, ce machin-là, la manière s'implémentée, demande que votre qu'il soit exécuté. Ça, ça va générer du code sur la pile. Euh, donc on a mis des choses en place euh, dans notre version de GCC, je crois que ça a été upstreamé tout ça, pour dire que bah, non, par défaut, les frampolines ne marchent pas. Il faut que tu le demandes explicitement à ton GCC, moins Frampoline, ou je ne sais plus quoi, pour qu'ils euh, fassent les trucs qui vont bien. Euh, qui revenait aussi en à ne pas avoir toute la pile exécutable, mais seulement la page où vous avez un trampoline. Mais ça reste quand même une page mémoire complète, hein, 4K d'un coup pour 300 euh, octets tout le monde, Ça peut être des trucs. Euh, typiquement, dans les applis que les gens peuvent être amenés à utiliser, vous avez STX qui est dépendant des trampolines. Ou potentiellement, euh, vous avez aussi une extension qui existe dans Clang qui fait à peu près la même chose et qui n'a pas la pile exécutable. C'est une des solutions. Euh, donc pour les overflows, on a déjà parlé des canaries. C'est une mesure qu'on va améliorer au fil du temps, parce que les canaries initiaux euh, ils étaient un petit peu limités par certains euh, côtés. Le TAR. Donc les allocateurs modernes sont extrêmement vulnérables euh, pour des raisons d'efficacité, parce que euh, typiquement, euh, ça les étudiants d'ici connaissent bien. Euh, la plupart des allocateurs modernes sont ce qu'on appelle les allocateurs à puissance de 2. C'est à dire que vous allez arrondir votre, votre allocation mémoire à la puissance de 2 euh, directement supérieure et puis vous allez allouer tous les trucs qui ont la même taille dans la même page. Donc si vous contrôlez la taille de l'allocation, vous savez à peu près où vous allez tomber. Vous allez tomber avec d'autres euh, bouts du code qui ont des allocations de taille similaire. Donc euh, ça peut terriblement aider des euh, attaques. On a vu ça l'an dernier sur le noyau Linux, il y avait une attaque euh, dans le noyau où c'était essentiellement le message passing et donc en fonction de la taille du message il y a assez facilement dire je vais tomber dans cette zone mémoire qui correspond à des allocations de structure de taille fixe qui correspondent à des permissions donc je vais pouvoir assez facilement hacker les permissions avec une valeur donc euh, La technique qu'on a déployée chez nous historiquement c'est de rendre un maximum de choses soit en écriture, soit en exécution et euh, bah, ça, il s'avère que ça pète absolument la terre à terre, parce que grand chose, euh, les trucs en exécution, moralement, c'est votre code, les trucs en écriture, moralement, c'est le reste, mais vous avez un overreta, passer net entre les deux. Alors, euh, les bibliothèques partagées, donc là, je ne sais pas si je rentre dans les détails, je ne crois pas. Fait. Euh, quand vous avez des bibliothèques partagées, vous avez donc un aspect qui est la partie euh, édition bien dynamique. Et l'édition bien dynamique, ça veut dire que vous avez chargé votre bibliothèque à peu près n'importe où en mémoire, vous avez votre programme qui à peu près n'importe où en mémoire, et puis vous avez des appels de fonctions entre les deux. Forcément, vous avez une table de dessous qui permet de dire que cette fonction-là, en fait, elle a été mappée à telle adresse sur tel exécutable. Donc ça veut dire qu'il va falloir écrire un jump dans une zone mémoire spécifique. C'est tout ce qu'on appelle PLT GOT, Processus Linkage Table et Global Offset Table. Dans l'apparence du linker, si vous voulez, vous ça, des dans votre code de LD. Euh, vous avez en plus le petit souci que c'est pas forcément des choses qui se font au moment où vous démarrez votre programme. Euh, il y a un truc qui s'appelle le Lazy Binding, euh, que vous êtes très content d'avoir parce que ça veut dire que vous pouvez euh, utiliser des navigateurs web. Autre chose pas. Euh, pour la simple et bonne raison que bah, typiquement euh, un exécutable comme Chrome ou Mozilla va euh, bah, vous charger euh, quelque chose comme 30 à 50 bibliothèques partagées et va bah, utiliser des milliers de fonctions. Donc, si à chaque fois que vous lancez votre Chrome ou votre Mozilla, vous résolvez toutes les fonctions directement, euh, bah, ça va vous prendre facile 2-3 minutes pour lancer votre navigateur. Donc, ce qu'on fait à la place, c'est qu'on va juste dire, bah, quand je vais avoir un truc de fonction, je vais avoir une sorte de trappe où je vais demander euh, à mon éditeur de lien dynamique qui va faire le boulot de la résolution de symbole. Vous pouvez vous bouffer les 10 minutes au démarrage du, du navigateur, euh, vous les récupérez just in time au moment où peut vous appelle votre fonction. Évidemment, c'est le petit souci que du coup, bah, vous êtes en train d'écrire du nouveau code en permanence. Donc, ça veut dire que vous avez forcément pour euh, les processus de des pages en écriture en exécution. Donc, ça, c'est aussi un truc sur Open où on a un petit peu bossé pour que ça se passe bien. À savoir qu'on a un appel système qui s'appelle Cabine qui fait deux choses. Euh, D'une part, comme c'est un appel système, il est en dessous. Euh, de ce qui est visible dans Userland, il a des accès que n'a pas, pas votre code utilisateur. Donc il peut typiquement écrire dans des pages qui ne sont pas en écriture, mais uniquement en exécution pour Userland. Et le deuxième élément, oui. c'est assez spécifique cette, cette, euh, cet appel système. Lorsque vous l'utilisez à partir d'un processus donné, il va enregistrer euh, l'adresse mémoire depuis laquelle il est appelé. Et si après vous essayez de l'appeler d'une autre adresse mémoire, on va lire n'a pas le droit, ça ne marche pas. Donc explicitement, dans votre système qui tourne, vous avez une instance d'appel à cabane qui est dans votre linker, qui est dans votre LDB. Donc c'est uniquement le code euh, qui gère la location, qui a la possibilité d'écrire dans cette page-là. Si un pirate arrive à rentrer sur le système, il faut quand même euh, qu'il limite la boîte de quelqu'un que je connais qui monte au cinquième étage, ce qui de l'éducation de Mais sinon, euh, globalement, ça devient très très très difficile. D'arriver à cœur sur ces On a à peu près fermé ce truc. Euh, le truc qui a fait très peur à tout le monde quand c'est sorti, vous avez une technique qui s'appelle le requin orienté de programming. Euh, si vous faites un tout petit peu de sécu, vous en avez entendu parler. Tiens, vous en avez entendu parler ici, si personne À euh, toi. <rire> Euh, donc, c'est un truc assez. qui est très très joli, mais qui est atroce, en fait, euh, qui consiste à dire ben, je ne sais plus générer du code, euh, enfin, pardon, je n'ai plus le droit de générer du code dans une euh, zone mémoire qui est en écriture et en exécution. qu'à cela ne tienne J'ai utilisé le code du programme existant pour faire mes exploits. Évidemment, vous n'avez pas votre exploit dans votre, dans votre programme. Enfin, vous pouvez fouiller un petit peu, mais généralement, un machin qui fait un exec dans Shell en tant que route, ça traîne pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez pictorer dans votre programme, vous allez pouvoir trouver des séquences de 2-3 instructions à chaque fois, qui font des bouts de trucs. Qui, par exemple, disent, tiens, je vais charger telle valeur dans tel registre. Tiens, euh, je vais mettre telle valeur à partir de la Tiens, je vais exécuter l'appel système dont le code est dans le registre machin. Ce genre de choses. Et donc ce qu'on fait, return on a été programming, ça revient à dire, Mais on va chercher des séquences d'instructions qui à chaque fois terminent par un return, et on va utiliser le buffer workflow pour empiler des adresses de retour de fragments de code qui, lorsqu'on les met les uns derrière la suite des autres, c'est vraiment du puzzle hein, pour le coup, vont me faire mon exploit, vont me faire ma séquence d'instructions qui m'intéresse. Alors évidemment, je vais encore taper sur Antenne pour changer qui est vraiment une architecture de merde. Euh, si vous regardez le code assembler Antel, euh, particularité, euh, ce qui ne se fait plus sur les, les architectures plus récentes, on va dire, euh, les instructions des taille variables, pour des raisons légacides, pour plein de raisons les cons. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsque vous écrivez du code machine, vous en, écrivez, vous en avez plus que ce que vous avez écrit. Parce que vous pouvez sauter au milieu d'une instruction, il se passe des trucs. Donc typiquement, bah, vous allez chercher euh, les codes de, de return, vous avez plusieurs returns, en plus sur tête, c'est vraiment la fête du flip pour le coup, avec des tailles différentes. Et puis vous allez repérer dans vos instructions, tiens, j'ai un return. Donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai juste avant Si j'essaye de décoder en tombant au milieu d'une instruction, est-ce que ça donne un truc intéressant Et du coup, bah, on trouve ce qu'on appelle tant de gadgets. Gadget, euh, gadget c'est une fameuse séquence d'instruction. Et en les mettant les uns vers les autres, ben en fait, vous pouvez arriver à reconstituer votre exploit sans euh, écrire quoi que ce soit comme code de mémoire, puisque déjà, c'est la vie qu'un Donc, ça, c'est un extrait de présentation que j'ai pris pour. Euh, parce que je, je suis un informaticien, donc je suis un peu démarre. C'est Tom Mortimer qui a dessus chez nous. Euh, donc, typiquement. Euh, ben, le gadget euh, ici, c'est une instruction comme bp qui en fait euh, contient plusieurs octets, donc 5DC3. Et puis, ben, si vous êtes euh, enfin, popRDB euh, return, donc récupérer un registre à partir d'appui, puis return. Et le fameux 5DC3, ben, vous pouvez par exemple se trouver dans une instruction telle que moveB-61RBPBL, qui a l'air tout à fait raisonnable en plein milieu d'une fonction. Parce que, si vous regardez, vous avez pile-pile ces deux octets-là. Donc, si vous arrivez à sauter à cet endroit-là, vous avez, de la séquence d'instructions qui vous intéresse, alors qu'elle n'existe pas dans le code que vous avez compilé. Donc, comment est-ce qu'on peut se réunir de ça ben, Globalement, il va falloir mettre les mains dans le cambouis au niveau du compilé. Euh, D'une part, on va refaire nos canaries. On a une techno, je crois qu'on appelle ça RigGuard, je ne sais pas si c'est nous qui l'avons inventé ou pas. Euh, plutôt que d'avoir une seule valeur de qui est ce que vous avez sous Linux, on a une valeur de canary distincte pour chaque fonction. En fait. Donc déjà, c'est plus compliqué de, si vous avez trouvé la valeur aléatoire de la bypasser, puisque c'est une valeur aléatoire pour chaque, pour chaque fonction. Donc essentiellement, vous avez une section dans Linker OpenBSD, Random Data, qui ne contient rien et qui est, euh, qui est rempli par des euh, points au chargement, so, qui contient donc des canaries pour chacune des fonctions. Et la deuxième particularité, c'est que non seulement on va détecter les buffers overflow, mais on va détecter les décalages sur la pile. C'est-à-dire que vos canaries vous allez en plus euh, encoder dedans euh, la valeur courante du pointeur de pile. Donc quand vous arrivez à la fin de votre fonction, si pour l'instant ou notre votre pointeur de pile il a bougé de façon bizarre, une assez bonne façon de détecter que vous avez quelqu'un qui a empilé des nouvelles nouvelles adresses de retour, bah, le Canary va le détecter. Euh, toujours cette analogie de la bataille navale, quand vous tombez euh, sur un pirate qui ne sait pas trop à quelle adresse euh, il va se passer des choses, il peut en plus profiter de certaines optimisations du compilo, à savoir que généralement, pour des raisons d'efficacité, en particulier sur Intel, vous allez avoir tendance à vouloir aligner le code correctement par rapport à votre cache, donc on va mettre des notes dans le code, y compris dans le code optimisé, explicitement, pour dire, ok, ça serait bien que ce truc-là soit bien aligné pour que ça ne bouffe pas 15 minutes de cache. Et bah, là aussi, on peut euh, aider le compilateur en lui disant, non, tu vas pas me à des notes, tu vas me faire un jump sur l'adresse d'instruction qui m'intéresse, et derrière, tu vas me mettre des traps, tu vas me mettre des N3. Donc, si l'aventure le pirate, si tombe au hasard, bah, il a beaucoup plus de chances de tomber sur un N3 que de tomber sur, sur un nop à peu près de donc, c'est déjà plus dur de trouver les gadgets. Et la dernière étape, ça, c'est le de Newton Mortimer. Donc, il une excellente présentation sur le site qui détaille ce truc-là un petit peu plus. Ça a été de modifier notre clan pour lui dire euh, « Évite de générer des canaries sur un tel site. » Donc, il y a une modification toute débile qui simplifie déjà fortement la donne, qui consiste à dire, ben en fait, euh, si on change l'ordre d'allocation des registres, il y a un registre en particulier qui va générer plein de C3. Si on est tout à la fin de la liste, ben on génère beaucoup moins de C3. Donc on a moins de temps, on a moins de <rire> On a moins de gadgets. Et la deuxième étape, ça a été d'éliminer certaines séquences d'instructions. Donc ça, globalement, euh, bah, sur un compilateur, vous avez euh, ce qu'on appelle un people optimizer, la, la, une des phases finales qui est censée ordonner le code. Bah, vous pouvez euh, rajouter un people optimizer qui va essayer de détecter des, certains gadgets et qui va les remplacer par des séquences de code différentes qui ne contiennent plus de gadgets. Ah, ce travail-là a été proposé par Todd au projet Open et au Théo, personne n'était sûr que ça allait marcher. Et puis on a eu d'excellents de, résultats, surprise générale en fait. À savoir que typiquement, on a réussi à quasiment complètement neutraliser les outils pirates qui cherchent automatiquement des gadgets dans le code. Si vous fouillez, vous avez des trucs en Python, les pirates aiment bien le Python. Une des raisons le de plus de ne pas et dans l'ensemble, vous avez. Tout Ce qui est, euh, comment dire, euh, outils automatiques, uh, roper et compagnie, vous fouillez un petit peu, vous leur passez un exécutable, ils vous disent ah, ça, ça, ça, ça, ça, comme gadget. Après les modifs, qu'a fait Tom ben ils ne Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a, qu a plus de gadget Ça, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien, c'est de faire bosser un étudiant un moment. Il euh, y a peut-être d'autres gadgets. Il euh, y a eu des travaux qui ont été faits sur des séquences plus longues de gadgets, euh, entre autres, l'équipe euh, euh, type qui est bossée là-dessus euh, pour bypasser notre mesure de sécurité. Et euh, bah, c'est toujours ce jeu du et de la Solide. On a réussi à se protéger de 90% des pirates. Est-ce que les 10% restants euh, sont pas un petit peu plus francs Est-ce qu'on peut arriver pour encore à faire des exploits avec ça euh, Dans le même ordre d'idée, euh, dans les modifications très récentes sur lesquelles il y a très peu de publications, pour le coup, pour l'instant. Euh, on a interdit les appels système pour les pirates. Il faut savoir que, typiquement, on a une approche similaire à Cabin. Vous avez un, un appel système qui est utilisé par des points assauts qui s'appelle M6Call, qui dit Ah, bah, les appels système, en fait, ils viennent de mémoire et pas une autre. Donc, globalement, vous n'avez plus la possibilité de fabriquer directement des appels système dans votre exécutable. Vous êtes trop obligé de passer par la fonction de l'exécutable. Ou notre bibliothèque, le support m qui va avec. Et que je vous rappelle, la est randomisé, je pense que ça conduit un, un petit peu plus. Est-ce que ça a les des pièces pratiquement à binaire Non, oui. pas du tout, mais euh, c'est une des hmm. raisons pour lesquelles petit à petit, on est en train d'enlever de, euh, un certain nombre de binaires statiques du On avait des trucs traditionnellement comme euh, la partie résolution réseau, euh, qui était statique euh, et qu'on a passé un alors, ça pose des problèmes. Par exemple, un truc qu'on n'a pas totalement réparé, parce qu'on s'en fiche un petit peu, c'est que ça a un petit peu cassé, euh, entre guillemets, le profiling sur, euh, sur les exécutables dynamiques. Parce que le profiling a euh, du support dans l'UXC, donc c'est une version spécifique de l'UXC. Et cette version est statique, et d'aventure tu veux t'en servir en niquant du dynamique, bah, ça part, parce que tes appels système viennent d'une statiques statique qui a été dans ton Et euh, ça se passe pas bien. Donc euh, ça marche bien dans 95% des exécuteurs qu'on a, les 5% qui restent, il y a encore du travail, tout à fait. Hum. Euh, un autre truc qu'on fait aussi, c'est actuellement, donc ça c'est des, des travaux pour moins de 6 mois, n'ont pas été publiés non plus, hum. Mes collègues bossent beaucoup sur un machin qui s'appelle MUTAL. Euh, L'idée, c'est que vous avez forcément euh, des cas où ça va être légitime de générer du code vol, euh, une machine virtuelle just in time par exemple. Euh, ce qui veut dire que vous avez forcément un appel système qui permet de gérer ça. Quand vous êtes dans l'optique où à un instant T, votre page elle est pas en écriture et en exécution, ben, après vous allez faire un contexte pour dire ben, je vais virer la partie écriture et je vais mettre la partie exécution. Donc, l'idée, c'est de protéger M-Protect, enfin de protéger m C'est de dire, OK, M-Protect, c'est bien, il y a des utilisations légitimes, mais il y a énormément de zones mémoire sur lesquelles, en fait, une fois que vous avez fait votre mémoire, il n'y a plus aucune raison, jamais, de modifier les droits. Donc, l'idée, c'est de rajouter un flag et un immutable, qui permet de dire, OK, cette zone mémoire-là, en fait, bah, typiquement, euh, une fois que vous avez chargé en mémoire, vous pouvez réduire les droits, mais vous ne pouvez jamais les augmenter. Euh, exemple d'application, si vous avez quelqu'un qui arrive à trouver euh, un buffer sort overflow of euh, suffisamment violent au niveau du tas, bah, peut-être qu'il va pouvoir arriver à bidouiller euh, les pages mémoire de l'allocateur mémoire à proprement parler, parce qu'il y a forcément des pages de gestion qui lisent ce truc-là d'une façon ou d'une autre. Et s'il arrive à faire sa séquence de gadget qui, au final, fait un pro-texte sur ces pages, on peut imaginer qu'il écrive du code à cet endroit-là, qu'il rende la page exécutable, et après il peut faire ce qu'il veut. Donc interdire ce genre de choses. Voilà, je crois que voilà. Et il y a encore un dernier truc, celui-là, je ne l'ai pas mis dans mes slides parce que c'est vraiment tout tout, tout neuf. Euh, un des éléments euh, importants pour lutter contre les pirates, c'est qu'ils ne sachent pas du tout où est votre code. Euh, donc visiblement, une nouvelle technique d'attaque qui a tendance à se répandre, c'est d'essayer d'utiliser les gadgets pour dire ben, en fait je vais exciter une zone de mémoire sur une socket, par exemple. J'ai trouvé une adresse qui a l'air d'être valide. Euh, je viens faire le euh, qui est connecté maison. Bah, je vais faire un write de la zone mémoire euh, vers la socket. Et puis, si la zone mémoire en question c'est par exemple un bout de code ben, de Jackpot, je viens de récupérer un gros bout de code de Donc là, on est en train de modifier des trucs là-dessus. Euh, il y a deux aspects. C'est qu'a priori, write utilise des mécanismes qui bypassent les systèmes de protection US, parce puisque c'est un appel système, donc a priori. Euh, au niveau du noyau, accès à toute la mémoire, ben, ça consiste à dire, ben, non, en fait, non, tu n'as pas accès à toute la mémoire, tu respectes les mêmes contraintes que le reste du monde, et si ta zone mémoire est en exécution pure, pas en lecture, ben, c'est mort, tu n'as pas, pas le droit de la lire. Donc, on a encore au niveau supplémentaire, on avait les zones mémoire qui étaient seulement en écriture ou en exécution, là, maintenant, on essaye de rendre des zones mémoire en exécution pure sans avoir la possibilité, euh, autre chose que le CPI, quand il exécute les, les instructions, de lire les ordinateurs en question. C'est du boulot très expérimental, parce que bah, si vous connaissez un peu vos compilos, ça fait énormément de choses. Parce que typiquement, bah, tout ce qui est table de saut, généralement un switch ou assigné bah, il va falloir la mettre dans une section séparée, vous n'avez plus le droit de la mettre dans la zone de code à proprement parler, puisque vous n'avez pas le droit de les lire. Et le dernier élément en rapport avec ça, ça consiste à faire exactement comme ce qu'on avait fait dans le tas. Ça consiste à dire, plutôt que de charger ma lipsée en un seul morceau, je vais mettre des trous de Comme ça, si de l'aventure quelqu'un arrive à exfiltrer des bouts de la lipsée, bah, il a de fortes chances de tomber sur une page vide. Et s'il tombe sur une page vide, bah, ça s'effolte et on se rend compte qu'il y a un truc louche qui est en train de se passer. Euh... Bon, il y a des choses que je n'ai pas dit, mais ce n'est pas très grave. Je vais finir encore sur un dernier mécanisme qui est un petit peu différent, euh, que j'aime bien et qui est souvent compris de travers, c'est un truc qui s'appelle Pledge dans euh, Donc l'idée de base euh, existe dans beaucoup de mais c'est l'implémentation et euh, le, la façon de s'en servir qui est novatrice euh, L'idée c'est que vous avez un programme, normalement, euh, machine de bonne human, de il fait absolument tout ce qu'il veut sur votre système, il a accès à tous les appels système. Une des façons de sécuriser un peu les choses, ça consiste à dire, on va rajouter des droits supplémentaires, de manière à dire, ce programme-là, il a le droit de faire tel truc, de faire tel truc, de ne pas faire tel truc. Les approches traditionnelles, vous en avez, vous avez ce Linux, vous avez Capsicom, dans le monde FreeBSD, euh, vous aviez euh, Sistra chez nous il y a pas mal d'années. Euh, C'est compliqué parce qu'en gros, il va falloir auditer chacun de vos codes pour dire, ok, tel appel système, je vais pouvoir m'en servir, tel appel système, non, et ainsi de suite. Et on se voit Quasiment tout le temps. Pour la simple et bonne raison que sur votre système d'exploitation, vous avez quasiment toujours des choses qui se font euh, sous le capot, qui ne pas de façon systématique. Si vous avez bossé sur des machines Linux en réseau, bah, euh, en général, vous allez avoir du NFS, vous allez avoir potentiellement du Yellow Pages, ce genre de choses qu'on mixe, si vous préférez. Euh, et tous ces trucs-là, bah, sous le capot, ça fait des accès réseau euh, vous n'avez pas forcément prévu. Donc, vous regardez votre programme, vous dites, tiens, euh, je fais ma trace de programme, je constate qu'il utilise tel, tel, tel, tel appel système, et puis pas les autres. Et puis, au final, euh, ben, en fait, il y en a plus, quoi. Dans tel ou tel contexte d'utilisation. Euh, L'autre souci aussi, c'est que, d'une part, la granularité est trop fine, parce qu'il faut vraiment avoir la liste de tous les appels système. Puis, si vous l'avez fait sur un OS particulier, sur un OS légèrement différent, il va falloir refaire tout le boulot. Et, euh, enfin, c'est pas Alexandre qui ne me détrompera, mais euh, à la fois développer du code, être spécialiste euh, de son programme là, et puis aussi connaître tous les OS sur lesquels on est de le déployer. Euh, non, c'est possible pour des très grosses boîtes euh, comme Google, mais ce n'est pas possible pour des petits projets ressources. Hein. Et en plus, euh, cette dernière réalité est trop forte. Vous avez deux, trois appels système qui sont hyper dangereux sur tous les Unix. Typiquement, IO Control. Donc, si vous vous souvenez, IO hein, Control, globalement, c'est l'appel système qui permet de dire. Euh, j'ai un fichier ouvert qui correspond à un truc, à un device sur ma machine, et puis euh, bah, je vais le titiller pour lui demander de faire de, de café. Enfin, si vous avez votre machine à café qui est connectée avec un driver, vous pouvez dire tiens, prépare un café. De toute façon, pluraliste, si vous avez votre carte son, vous pouvez changer la fréquence d'échantillonnage, si vous avez votre disque physique, vous pouvez le repartitionner, enfin, vous pouvez faire plein de trucs avec. Euh, comment ça marche bah, C'est comme du réseau vous hein. démultiplexez, vous dites, dites j'ai mon contrôle, et puis je vais aller euh, me trimballer dans le code spécifique du driver. Et bon, bah, vos codes spécifiques de driver, il euh, y en a qui marchent bien, puis il y en a d'autres qui sont buggés. Si vous jouez avec du Linux, vous avez assez souvent constaté que vous avez des process qui sont dans l'état D, euh, qui est censé être l'état 10 mais qui correspond à ce process-là mort, Tu ne pourras le, le réveiller que quand vous auras remonter ta machine, parce que c'est le driver qui est parti au frais. en fait. Donc, vous avez des bugs dans les drivers. Plus vous avez de hardware différents, Moins vous avez le temps pour écrire le code, moins il est audité, et euh, ça va être une surface d'attaque considérable. Donc au niveau des l'aérocontrôle, on a envie de descendre en dessous, on a envie de dire, ben, ma foi, il y a certains aérocontrôles qui m'intéressent, et puis il y en a d'autres que je ne veux pas. Donc tout le principe de pledge, ça va être de dire, ben, les gens qui savent le mieux comment tout ceci marche, c'est les gens qui ont développé l'OS. Donc plutôt que de donner des listes d'appels système qu'on autorise et qu'on interdit, on va redécouper le système euh, sur un aspect fonctionnel en disant, j'ai envie de faire ça. Par exemple, j'ai envie de faire euh, de l'algorithmique. J'ai besoin de quoi J'ai besoin de faire de l'allocation mémoire. J'ai besoin d'être capable d'écrire sur des fichiers qui sont déjà ouverts. Ça, c'est un pledge. C'est le pledge euh, STDI STD, au moins Et pour les autres, ben, on va faire pareil. À savoir que, typiquement, je veux faire jouer avec des terminaux. Et j'ai envie de quoi J'ai envie de regarder si y a un en file fait, descriptor ou un TTY. J'ai envie d'être capable de changer le mode du TTY. Donc, c'est quelque chose à contrôle. Je vais dire, ok, je veux faire des manipulations sur ct un mais uniquement ces variants de au contraire. et ainsi de suite. Donc vous avez actuellement une quarantaine de valeurs de pledge différentes, qui, euh, à chaque fois, sont sous-ensembles d'appels système qui sont parfois zéro, euh, qui parfois correspondent à des sous-ensembles d'appels système avec certains paramètres spécifiques des appels en question. Et la beauté du truc, c'est que nous, en tant que développeur d'application, bah, vous n'avez pas besoin de connaître les détails de ce qui se passe dans les tréfonds de la dans les tréfonds du système. Vous avez juste besoin de savoir quels sont les sous-systèmes dont vous avez besoin pour faire marcher votre appli, pour pouvoir mettre le pledge à la bonne euh, L'autre avantage, c'est donc la grosse différence avec un truc comme Capsicum dans FreeBSD, c'est que c'est implémenté directement sous forme d'appel système. C'est-à-dire qu'en user vous n'avez pas de bibliothèque intermédiaire avec laquelle on peut biblier, bibliothèque intermédiaire sur laquelle vous pouvez avoir des taux de sécurité. Vous passez directement Pledge dans votre noyau, et donc euh, bah, globalement, ça fait quand même une barrière très forte pour les pirates. Ils ne peuvent pas éventuellement essayer de la bibliothèque pour euh, faire enfin, marcher les chaises. Mon côté. Euh, ce truc-là, de mon point de vue, est un gros succès. On a à peu près les trois quarts des outils de base d'Ampon qui utilisent Pledge et euh, euh, les plus, toutes les plus grosses applis euh, de l'arme des portes qui sont Pledge. Par exemple, euh, le Chrome que vous voyez tourner, je sais Alexandre mais pas la fois, ça ne marche pas hein, pour teams. <rire> euh, Et pledgé. A savoir que chacune des enfin il y a déjà un modèle succès qui n'est pas complètement naze dans le premier départ, mais euh, chacun des types de process que vous avez euh, dans pom possède un pledge spécifique, et donc euh, la partie GPU n'a euh, explicitement accès au graphique et n'a aucun accès réseau du parce qu'il n'a pas les pledges qui Et pour certains pledges, ça va un petit peu plus loin, parce que typiquement, on a un pledge réseau à proprement parler, mais on a un pledge DNS aussi. Avec des sockets euh, qui peuvent être ouvertes que sur le port qui fait du DNS et rien d'autre. Euh, donc, ça, c'est du boulot non seulement système, parce que fondamentalement, il a fallu rajouter le pledge un peu partout dans l'OS, mais c'est aussi du boulot euh, en userland, parce qu'il a fallu changer des choses dans les... euh, On ne peut pas se permettre de tout faire en dynamique, du genre, ça, le plus tard. Bah ouais, cool, mais plus tard, tu n'as plus le droit parce que tu n'as pas le page sur le il Donc il, faut, euh, il a du de l'expertise sur l'OS, qui fait que derrière, c'est hyper simple à déployer sur un peu tout n'importe quoi Et c'est ce qui fait que ça ne euh, Bah pas. Euh, ah, c'est ce que je disais sur. Désolé, il m'arrive de discuter un petit peu. Et puis après d'avoir les transparents qui vont bien. Donc, c'était un petit tour d'horizon. Je ne vous ai pas tout raconté, il y a encore d'autres trucs. Euh... J'ai euh, omis sur le séminaire toute la partie best practices. Euh, typiquement, tout l'aspect que quand on tombe sur un problème de sécurité, bah, on va avoir tendance à essayer de trouver qu'est-ce qu'il faut chercher dans la ressource euh, pour éviter que ça se reproduise. Euh, donc, on a tout un savoir-faire concernant la gestion des signaux, par exemple, concernant plein de façons de coder qui étaient. Euh, j'ai envie de dire mais enfin, qui ont été inventés dans un monde où il n'y avait pas de problème de sécurité, donc ils n'ont plus aucun sens 30 ans après. Euh, et, euh, et puis ça continue d'avancer. Hein. Mais globalement, voilà, euh, je vous dis, euh, j'ai donné les exemples au début, je n'ai pas donné l'exemple sur la fin, mais euh, chacune de ces mesures de sécurité, à chaque fois, il a fallu lutter pour la déployer pour de vrai. Parce que bah, ça marche dans quelques cas, mais tôt ou tard, vous avez un compilo comme OS qui va vous embêter, vous avez une appli comme la JVM qui va péter, et il bon, bah, y a du boulot de débug, il y a du boulot de correction pour obtenir les bons résultats. Un des aspects marrants, c'est qu'Open n'est pas un OS qui se limite à une architecture, on doit tourner sur huit architectures différentes. Et ces archives n'ont pas les mêmes niveaux de support euh, côté chaîne de compil. Ce qui fait qu'on a des archives qui utilisent encore du Minutils, mmh. on a des archives qui sont euh, sur euh, toute, la, toute la toute chaîne de LBM. Et euh, bah, du coup, euh, ces mesures, il faut les déployer un petit peu partout. Et puis bah, derrière, on a une team de, de porteurs euh, qui passe beaucoup beaucoup de temps à essayer de s'arranger pour que ça marche à peu près le l'identique sur toutes les archives. En particulier, on tourne sur S5 euh, et on tourne sur M64. Euh, euh, parfois ça complique un petit peu les choses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il n'y a pas de problème. Si vous ben, avez bien, des bien, questions. Est-ce que vous avez des questions? Euh, moi, j'ai une question. Oui, dans David. ton diapo 8, tu parles qu'il est... Dans ton diapo 8, tu parles qu'il est. Aléatoire. Alors attends, c'est super affiché, je ne sais pas pourquoi. Euh, Laisse-moi juste vérifier un truc. Si ça se trouve, je suis assez bête. Je vais peut-être laisser stupidement. Ressaye, je t'entends Ok. Ok. Uh... Dans le diapo tu parles de la génération de aléatoires de le processus. Oui. Et je voudrais savoir quel est l'algorithme qu'on utilise pour générer ces aléatoire. aléatoires. Car je me demande si, si une personne ne pourrait pas. Juste commencer à faire un petit programme pour un petit script pour générer des PID aléatoires afin de trouver une séquence afin qu'on puisse identifier mm -hmm. la façon dont les processus sont générés aléatoirement afin qu'on puisse faire quelque chose. Voilà, donc découvrir. En fait. Euh, alors, bah, euh, il y a plusieurs générations de ce truc là, hein. c'est un fichier sur lequel j'ai regardé tu dois avoir 10 ou 15 commits euh, au fil des années. Euh, » Normalement, la technique actuelle utilisée, euh, on a RC4, euh, Arc, arc, arc random dans le noyau, qui est suffisamment rapide et c'est ce qui est utilisé. Ce qui veut dire que, typiquement, euh, même si tu as la séquence de numéros de process que tu as déjà vu passer, ça ne te dit strictement rien euh, sur le, le processus suivant c'est de, de l'aléatoire de qualité cryptographique tu ne peux rien déduire ok toute, toute l'astuce, tout le principe ça a été de rendre euh, ces outils là euh, suffisamment efficaces pour qu'on puisse s'en servir de manière systématique euh, la clé du machin c'est de dire réelle dans le système, il n'y en a pas beaucoup tu ne peux pas t'en servir parce que ça ne serait pas efficace mais si tu utilises un démultiplier derrière donc euh, un algo de type RC4, Chacha et compagnie pour euh, obtenir euh, de l'aléatoire de qualité suffisante à partir de ton, ton hasard de base, c'est bon. Le, la propriété forte de Arc4 for Random, c'est que même si tu observes euh, un bout de la séquence, tu ne peux rien déduire sur euh, la graine qui a été utilisée, et donc tu ne connais pas la suite de la séquence. Ok. C'était ta question, ça répond Oui, ça répond parfaitement. Y a-t-il d'autres questions S'il y a des trucs qui ne sont de pas clairs, parce que ce n'était pas tout à fait votre sujet et que vous avez envie d'avoir des compléments, n'hésitez pas. Euh, ouais. Le problème sur euh, m 6 School avec les langages genre Go, Rust, etc, c'est qu'ils mm -hmm. passent par des appels système sans passer par la libc qui est la partie de la compédite mm -hmm. pour m 6 School. Ouais. Mm -hmm. Oui, historiquement, ils ont tendance à avoir envie de ralentir la roue plus ou moins carré. Et euh, bah, alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à les convaincre, et il y a généralement euh, tout au fond d'un truc, un machin qui dit non, mais tu vas passer par la littérature comme le reste du monde. C'est généralement comme ça que ça se fait. Euh, c'est compliqué parce que très souvent, c'est des gens qui sont persuadés que euh, ça fait une différence réelle en termes de perte mesurer, ça fait moins de 1% de perte c'est pas vraiment important. Il y a des choses bien pires dans ton système. Euh, c'est un des motifs classiques. Tu as beaucoup, beaucoup de gens qu'il va falloir convaincre. De, Ouais, mais on a mis des mesures de sécurité, ça va moins vite et compagnie, ou ça va moins vite, ou euh, c'est plus compliqué. Donc, euh, non, non, il voilà, faut, faut absolument tout déployer, il faut absolument tout en place. On a d'autres soucis à d'autres endroits. On a fait des mesures qui ne sont pas très positives pour l'instant. On discute un peu avec les gens de plong. Euh, sur des gros programmes comme Chrome, par exemple, il euh, y a moyen de sortir un peu plus de performance de ton exécutable. Euh, en utilisant du Lead Time Optimization. Et euh, certaines des contre-mesures qu'on a ont tendance. Il y a un bloc quelque part qui fait que que peut surprendre. Donc euh, voilà, à peu de choses près, tu 40 gigas, euh, non, je suis un petit peu moins, 10-15 gigas de code de LLVM, puis euh, il pioche, il y a un problème quelque part. <rire> On va trouver, hein, tout le temps, mais ça risque de prendre un petit peu de temps. Ouais, qu Qu'est-ce euh, qu je... que ça pète J'en sais rien, ça marche juste là, c'est tout. Et euh, alors, euh, on, si on sait euh, on sait quelles sont les interactions qui pètent, c'est-à-dire si tu désactives euh, les Canaries et si tu euh, dés... je, je crois que c'est juste les Canaries à la base, le LTO se met à remarcher. Pardon, les Canaries plus les, les notes slides. Ces deux trucs-là. Donc globalement, il y a une interaction qui part, qui déconne. Mais, enfin, euh, c'est pas nouveau, hein. je l'avais écrit dans les slides, mais je n'en ai pas parlé. Quand on s'est mis à faire du wx, ou un des premiers programmes qui a pété, c'est Emacs. Parce que Emacs, en fait, euh, à la base, c'est un interpréteur Lisp. Hein. Et euh, comment ça marche ben, Vous avez votre corps Emacs qui charge toute sa bibliothèque de fonctions Lisp de base, et puis qui fait un core dump. Et euh, le Emacs réel, ce qu'il fait, c'est qu'il recharge le core dump. Sauf que, bah, comme ça a été programmé par Stallman, hein, euh, globalement, euh, il va la Warrior, il s'attend à avoir un malheureux exécutable euh, avec trois sections. Une section texte, euh, data et BSS. Et dès que vous lui donnez un truc un petit peu plus compliqué, c'est ah, je ne sais pas faire Donc il a fallu corriger ça. Donc euh, il est vraisemblable que dans Chrome, c'est une version un petit peu plus élaborée du même genre de mais hein. euh, Vous avez plein plein plein plein de, de trucs qui font des suppositions. Euh, euh, plus ou moins hasardeuse euh, sur la façon dont bullion donne exécutable et le début de changer un truc. Euh, ça peut être des optimisations, le mec s'est dit que c'était vachement futé mais il a juste oublié le documenter, s'il a supposé un truc, il n'est plus là. Donc euh, bah, il va falloir Il y a toujours du sur ce genre de choses. Mais voilà, donc Go et Rust, à la base, beaucoup de langages, y compris même C, il euh, y a un petit souci sur le développement d'Open qui est que parfois on fait des modifs qui sont suffisamment profonds pour avoir besoin de régénérer euh, toute la partie bootstrap des langages en question. tu mets M6 en place, euh, bah, typiquement, euh, euh, ça veut dire qu'il euh, faut qu'il y ait une phase transitoire où tu es m qui soit disponible, mais qui soit inactif, que tu t'en serves pour régénérer. Euh, la table de bootstrap pour ton langage et après bah, tu vas pouvoir continuer comme s'il n'y Ça c'est un processus qui est en cours actuellement, on a réussi, on a identifié la quasi totalité des langages qui posaient problème. Il faut maintenant, on va dire, dans la communication entre les gens qui font la partie noyau et les gens qui font les ports, euh, qu'on soit mis au courant de tout ce qui pourrait être potentiellement flagdé par rapport à ça. Euh, sachant que c'est pas forcément évident, parce que les gens qui font les modifs euh, dans, dans le noyau ne vont pas forcément se rendre compte que ça peut avoir un incidence sur ce type de modif. Mais on retombe sur nos pattes, hein, ça veut dire que dans le pire des cas, bah, tu remontes en arrière d'un mot ou deux sur ton noyau, tu mis deux, trois trucs, tu fais ton extrait et après tu es content. Ce pas pire que de faire de la course complique ou un truc. D'autres hein. questions Enfin, j'ai répondu à ta question. Bah, si vous n'avez pas d'autres questions, merci à tous. Hein. Bon. A tout à l'heure, David. Merci. Alors, moi, merci toi. Toi. Donc, hein, j'ai quitté la maison et j moi, hein. Donc, hein. je pars immédiatement. Donc, je t'attends temps pour manger, du coup. Non. Bon bon appétit à tous, à très vite. Bon journée, ouais. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, ouais. au revoir.